Le travail que je vous avais demandé de faire lundi, c'était donc on avait deux segments de 15 cm. Premièrement, on les faisait se couper n'importe où. Ensuite, on les faisait se couper les deux au milieu. A chaque fois, on regardait quelle figure géométrique on obtenait. Ensuite, la troisième figure que je vous avais demandé, il y a un segment de 15 cm et puis un segment de 8. D'abord, il se coupe n'importe où et ensuite, il se coupe en leur milieu. Donc voilà, j'ai remis ici euh, les, les quatre exercices à faire et puis on vous demandait à la fin bon, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'une figure, ça reflète la réalité ou non Quelle différence faites-vous entre schéma, figure, croquis, modélisation, représentation Lesquels correspondent à la réalité et à la vérité Oui, parce que vous aviez aussi toute une série de d'illusion d'optique. Bref, quand est-ce que c'est vrai ou non Et je vous, voilà, vous demandais vos représentations à vous, pour le coup, sur ces différents mots. Il n'y avait pas une bonne réponse. Je vous demandais juste de me dire quelque chose euh, avec vos mots à vous. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, il y en a plusieurs qui ne l'ont pas fait, qui se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette question-là ben, Et vous, qu'est-ce que là Schéma, figure, c'est des mots, là. Quand on vous dit schéma, c'est un mot que vous connaissez. Figure, c'est un mot que vous connaissez. Bref, vous dites que c'est quoi, pour vous pas en fonction du dictionnaire, mais pour vous, en fonction de ce que vous avez dans la tête et en fonction de ce que vous avez vous, de ce que vous avez expérimenté. Bref, parce que euh, je vous rappelle la situation initiale, on avait donc par exemple quand on regarde cette photo où on sait que la voiture fait 1 m 32 de haut, on peut en déduire la hauteur du poteau qui fait euh, 3, 3, quoi fois de plus, donc à peu près 5,20 m. Et en plus, on, ensuite, on peut en déduire la hauteur du, de l'arbre qui fait deux fois et demi de plus que le poteau. Donc deux fois et demi plus que 5,20 m. Et ça, du coup, on modélise la situation. On la représente avec juste des piquets au lieu des voitures et des poteaux et de, de l'arbre. Euh, on la représente ici. Et en fonction de ce que je vois, ben voilà, celui-ci, je vois bien qu'il fait 4 fois plus. Si je prends ma règle, je prends ma règle et je constate que là, il y a une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc, le poteau, il fait 4 fois 1,3 m. Par contre, quand on était avec cette histoire de portail, là, on avait le portail qui fait 2 m. Est-ce que le fait que le garage dépasse un tout petit peu, est-ce que ça veut dire que le garage il fait un tout petit peu plus que 2 mètres Et Là, si on se pose la question de 2 secondes, ça fait bizarre que le garage qui est tout là-bas au bout, là, il fasse aussi 2 mètres, il fasse la même chose que le portail. Et c'est là qu'on avait une donnée supplémentaire qui était qu'il faut 23 pas pour aller jusqu'au portail, et deux fois plus pour aller jusqu'au garage. C'est là qu'on le représente par une figure, là comme ça, perspective où je me dis que pour aller jusqu'au portail il faut 23 pas pour aller jusqu'au garage il en faut deux fois plus c'est là qu'on avait vu qu'on a travaillé là depuis un moment depuis euh, je sais plus là au moins, au moins 15 jours euh, que si c'est deux fois plus long alors la hauteur de mon garage elle fera deux fois plus que le portail donc deux fois plus deux fois plus que deux mètres ça va faire quatre mètres donc vous voyez le haut du garage, là, il a beau être un tout petit peu plus haut que le portail, pourtant, il va être beaucoup plus haut. Il va être deux fois plus haut, puisqu'il est deux fois plus loin. Et c'est là qu'il faut faire attention en maths à euh, si, qu ce qui est vrai ou non dans les schémas. Mais Dès qu'on met du codage comme ça, si là c'est marqué 23 pas et que là c'est marqué 46 pas, il euh, n'y a pas 23 pas dans la réalité, là une longueur et celle ci elle fait deux fois plus si c'est marqué ça ça prend le pas sur ce que moi je mesure avec ma règle je ne mesure pas avec ma règle que ça fait 23 pas on revient à nos situations ici de deux de segments alors euh, mes deux segments là, quand j'avais deux stylos, donc je devais dessiner deux segments de 15 cm comme mes deux stylos. Ces deux stylos, je peux les représenter là avec des pièces de mécano Là pour l'instant, ils se coupent n'importe où. Qu'est-ce que j'obtiens comme figure là Une fois que je les ai fait se couper n'importe où, qu'est-ce que j'obtiens comme figure Certains en fait les ont pas fait se couper n'importe où, ils les ont fait un peu comme euh, ici et ils ont obtenu un trapèze, un trapèze. Attention, certains en ont eu un qui n'était pas tout à fait un trapèze. Un trapèze, c'est un quadrilatère. Donc, quand c'était rien du tout, ça s'appelait juste quadrilatère. Et donc, ça, ça s'appelle un trapèze parce que là, les deux côtés opposés qui sont parallèles, comme un trapèze euh, en gym. Euh, voilà, mais en fait, ils l'ont pas fait complètement n'importe où. Ils ont fait la même dimension des deux côtés là, sur les deux bords. Si ensuite on me demandait euh, deux segments qui se coupent pile à leur milieu. Ils sont de même longueur, mais ils se coupent pile en leur milieu. Qu'est-ce que j'obtiens Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Voyez, quel que soit, euh, je, je m'arrange toujours pour que ce soit qu'il se coupe au milieu. Et qu'est-ce que j'obtiens à chaque fois J'ai beau changer tout le temps, qu'est-ce que c'est que j'obtiens En fait, j'obtiens à chaque fois un rectangle. Certains ont obtenu un carré, mais c'est parce qu'ils ils sont arrangés pour que ça se coupe pile en angle droit. Personne vous avait demandé que ça se coupe pile en angle droit. Et ce n'est pas grave, hein, mais c'est vrai que c'est très impressionnant puisque la plupart d'entre vous, vous êtes arrangés pour les faire se couper en angle droit. Non, non, personne vous demandait de, de les faire se couper en angle droit. Mais en fait, euh, en tout cas, tout le monde devait obtenir un rectangle, si on l'a bien fait, évidemment. Et comme on obtient tout le temps, là, on n'a rien démontré. Mais euh, on a construit des diagonales qui se coupent en leur milieu et on obtient un rectangle. C'est quand même bizarre. On part des diagonales, et on obtient un rectangle. Un rectangle, c'est avec des côtés opposés, parallèles, et puis un angle droit, comme ça. Et, et Donc là, c'est ça qu'il va falloir maintenant démontrer en maths. Comment ça se fait, fait qu'on obtient un rectangle Quand on trace les diagonales qui se coupent au milieu, là, comment ça se fait qu'on obtient un rectangle Bon, on ne va pas répondre à la question tout de suite aujourd'hui, mais vous pouvez vous poser la question. Et voilà, on part de deux diagonales quelconques, là, et à chaque fois, on obtient un rectangle. Vous voyez, je peux le mettre dans n'importe quel sens, évidemment, hop, hop, hop, hop, et je vais toujours obtenir un rectangle. Un rectangle particulier quand, en plus de se couper en leur milieu et de de longueur, en plus mes diagonales, euh, elles, elles se coupent en angle droit. La dernière situation que je vous avais demandé, c'était euh, deux diagonales qui se coupent en leur milieu. Enfin, la troisième, elle ne se coupait pas en leur milieu, on n'obtenait rien du tout. Si on n'obtient rien du tout. À certains, on parlait d'un cerf-volant. Oui, j'aurais pu le faire, bon tant pis, je le referai plus tard. Euh, effectivement, ça s'appelle un cerf-volant. Enfin, ça s'appelle un cerf-volant. C'est euh, sorti dans les programmes, je ne sais plus, il y a 10-15 ans. Bon, avant, ça n'existait pas. Bon, très bien. Et, euh, mais la dernière, dernière situation, donc, quand on fait deux diagonales, une de 8 et une de 15, qu'est-ce qu'on obtient comme figure Alors, celle-là, vous avez un petit peu de mal, des fois, à vous rappeler comment ça s'appelle. Les côtés opposés sont parallèles. Mais si les côtés opposés sont parallèles, ça s'appelle un parallélogramme. Et regardez, à chaque fois, mais je peux bouger mon truc là, mais à chaque fois, mes côtés ils restent parallèles. Je ne fais rien sur les côtés, hein, mais il se trouve qu'ils restent, restent parallèles. Je, fais, voilà, je peux bouger n'importe où. À chaque fois, mes côtés, ben, vous voyez, ça y est, au début, c est, c est, là, c'est ceux-là ceux qui sont les plus petits. Au début, c'était les deux du haut qui étaient les plus petits. Puis ça augmente, ça augmente. Et puis, hop, là, à la fin, ces deux-là, c'est les plus petits, mais ils restent parallèles. Et, comme euh, précédemment, plusieurs ont tracé leur diagonale pile perpendiculaire. Personne ne vous demandait de les faire perpendiculaires. Et du coup, faites attention, évidemment, là, c'était pas grave dans ce que je vous ai demandé, mais... Si on ne vous dit pas qu'elles sont perpendiculaires, eh ben il faut que vous arrangiez pour que ce ne soit pas perpendiculaire. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est la réalité Là, dans un exercice de maths, si on ne vous dit pas que c'est perpendiculaire, eh ben vous, il faut que vous vous arrangiez pour que ce ne soit pas parti euh, perpendiculaire. Sinon, vous êtes dans un cas particulier. Donc là, la figure que vous obteniez, c'était un parallélogramme. On en vient au travail d'aujourd'hui. Je vous demande de prendre. C'est plutôt de l'ordre d'une leçon. là. Euh, on avait commencé une leçon qui s'appelle proportionnalité. Là, mais c'est un truc intermédiaire. Là, ça, ça vaut le coup qu'on reparle de ça. Là. Donc, vous prenez en haut d'une nouvelle page. Vous écrivez caractérisation des parallélogrammes. Grand 1 à partir de leur diagonale. À votre avis, ce sera quoi Grand 2. Grand 2, ce sera à partir de leur. Les diagonales, là, c'est le truc qui passe au milieu. Le grand 2, ce sera à partir des côtés. Bref, là, à partir de la, leur diagonale. Euh, vous écrivez ça, vous tracez ce parallélogramme, là en respectant les petits carreaux, le quadrillage qui vous est donné. Et on vous, je commence par vous redonner quand même. Donc parallélogramme, ça s'écrit 2L, 1L, 2M, un parallélogramme à ses côtés opposés parallèles. Bon, très bien, c'est la définition du parallélogramme. On en profite puisque vous maîtrisez parfaitement la situation, pour dire que ces angles opposés sont égaux. Les angles opposés, c'est ces deux verts-là, et les deux rouges, ils sont égaux. Voyez, là, justement, voilà, on le voit, euh, et c'est vrai. Mais il faudrait le démontrer pour le voir. Là, je vous le redis, euh, voilà, les angles opposés sont égaux. Et puis les angles adjacents, ça veut dire les angles adjacents, ceux qui se suivent, par exemple un vert et un rouge, ils sont supplémentaires. Ça veut dire quoi Supplémentaires, ça veut dire qu'ils font 180 degrés. Ça veut dire que si je prends ce verre-là et que je viens le mettre ici, ça va faire 180 degrés, comme un rapporteur. Donc leur somme est égale à 180 degrés. Et donc, dans un parallélogramme, il se trouve que les diagonales se coupent en leur milieu. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous le remontre, là, mon parallélogramme, parce qu'il est quand même très joli. voyez, les diagonales, elles se coupent en leur milieu. Et eh ben le truc que j'obtiens, là, ça s'appelle un parallélogramme, puisque ses côtés opposés sont parallèles. D'accord je, je, Voilà, il suffit que je fasse deux diagonales qui se coupent en leur milieu, je vais obtenir un parallélogramme. Donc, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Ensuite, vous allez avoir... Euh trois choses à écrire, trois parties. La première, donc vous écrivez ici, en haut à gauche, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires. Qu'est-ce qui se passe quand les diagonales sont perpendiculaires Alors ça, vous voyez, je le dessine, euh, voilà, à main levée, ça, ça se dit, avec l'angle droit, et du coup, même si, vous voyez, il est ridicule mon dessin, enfin, il n'est vraiment pas du tout précis, et eh bien, à partir du moment où je code l'angle droit, Pouf Ça veut dire que mes diagonales sont perpendiculaires. Elles ont un peu une tête de perpendiculaire, mais pas du tout précisément. Et bien, si je les code avec l'angle droit, comme ça ici, en maths, ça devient vrai que elles sont perpendiculaires. De même que j'ai codé les longueurs égales, eh ben, ça veut dire que je n'ai pas besoin de mesurer à la règle pour voir si c'est effectivement égal. Le codage prend le pas sur ce que je vois, sur ce que je peux voir. Je n'ai pas besoin de mesurer à la règle. Le codage prend le pas dessus. Bref, donc j'ai mon parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires euh, qui se coupent en leur milieu puisque c'est un parallélogramme. En plus, elles sont perpendiculaires. Qu'est-ce que c'est le truc là que j'obtiens ah, Je crois d'ailleurs que j'ai oublié de le dire. Euh, ah ben bah oui, parce que normalement, vous n'aviez pas à le faire. Quand les diagonales se coupent en leur milieu et qu'elles sont perpendiculaires, j'obtiens plus qu'un parallélogramme, j'obtiens une figure... Donc, tous les côtés sont égaux. Si tous les côtés sont égaux, ça s'appelle un losange. Rombo, en espagnol, je crois. Euh, voilà. Okay. Donc, quand je mets des diagonales perpendiculaires, pouf, j'obtiens un losange. Je vous le remontre là, avec mon super, euh, mon super euh, parallélogramme. Vous voyez, là, c'est un parallélogramme quelconque. Au moment où je suis pile perpendiculaire, et eh ben, à ce moment-là, pile mes, mes côtés sont égaux. Je ne démontre rien là. Justement, il faudra le démontrer par la suite. Ce n'est pas hyper compliqué non plus à démontrer en fait. Là, j'ai une figure qui correspond à la réalité. Et en fait, on le fera bien sûr. On mesurera les côtés et vous verrez que c'est pile égal. On reprend ici, donc ensuite, à droite, vous voyez, vous avez fait ce truc là à gauche là. À droite, on vous dit si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur. Alors, c'est... Ah, je crois qu'il manque un dessin, j'espère qu'il va arriver. Ah ben voilà. Donc, euh, mes diagonales, elles se coupent en leur milieu, comme dans n'importe quel parallélogramme. Et en plus, elles ont la même longueur, c'est-à-dire que les demi-diagonales, là, elles sont égales. Vous voyez, là, ça fait deux petits traits, là aussi, là aussi, là aussi. Qu'est-ce qu'on obtient Qu'est-ce qu'on obtient quand toutes les diagonales sont égales Vous vous rappelez, c'est ce cas-là, là. là. On a les diagonales, donc, qui sont égales. Les deux diagonales sont égales, du coup, les demi-diagonales sont égales. Et bien, qu'est-ce qu'on obtient Regardez, hein, je ne mens pas, et je ne triche pas. À chaque fois, je peux faire n'importe quoi, euh, j'obtiens un rectangle. Il y en a peut-être certains là, qui se disent, « Ouais, mais euh, je ne sais pas quoi, ça tombe du ciel ou c'est un tour de magie. » Bon, la prof, c'est vrai qu'elle est un peu magicienne. Mais euh, je vous rappelle que si euh, mes côtés, là, ne se coupent pas au milieu, ben, ça ne marche pas du tout. Hein, je n'obtiens pas du tout un rectangle. Vous voyez, j'obtiens un, un, un trapèze. D'accord et puis, euh, si mes diagonales si ne sont pas égales, je ne vais jamais obtenir un rectangle. Hein, je peux essayer tout quand je veux, ça ne marche jamais. Jamais j'ai un rectangle. Par contre, dès que j'ai des diagonales qui sont de même longueur, là les deux trucs ils ont la même longueur, si je les fais se couper en milieu, je peux faire n'importe quoi, n'importe quel mouvement, j'obtiendrai toujours toujours un rectangle. Je mets évidemment, que je tourne dans un sens dans l'autre, j'obtiens toujours ce truc-là, là, ça tombe toujours un rectangle. On revient ici, donc si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Je m'arrange pour tracer des diagonales de même longueur et qui se coupent au grand milieu, et au oh, bizarrement, c'est presque un miracle, hein, j'obtiens un rectangle. Dernière situation, si un parallélogramme a ses diagonales qui sont perpendiculaires et de même longueur, alors là elles, ont un elles sont de même longueur comme ici, et en plus elles sont perpendiculaires, qu'est-ce qui se passe mes diagonales sont de même longueur et en plus elles sont perpendiculaires. Et bien regardez, là encore, c'est un miracle, on obtient un carré. C'est à dire que tout, tous les côtés là ont la même longueur. Je n'ai pas fait du tout exprès de construire un carré, mais il se trouve que là je suis sur un rectangle et au moment où mes diagonales deviennent perpendiculaires, j'obtiens pile un carré. Là encore une fois, on le redémontrera puis on le verra avec euh, des vraies constructions. Mais euh, on observe avec des jolies pièces de mécano que effectivement j'obtiens un carré. Donc c'est ici, si un parallélogramme a ses diagonales qui sont perpendiculaires et de même longueur, alors ce parallélogramme est un. Donc là, maintenant que vous avez fait tout ça, vous avez recopié ça en partie, leçon, sur une fiche, euh, les exercices que je vous demande maintenant, ce sont les suivants. Pas très compliqué. Et donc, tracer un quadrilatère. Quadrilatère, c'est quatre côtés. Quadrilatère dont les diagonales, alors je vais dire euh, A, R et B, S, se coupent leur milieu avec AR égal 15 cm, comme l'autre jour, et BS égal euh, 8,8 cm. Donc, vous voyez, si je fais un schéma rapide à main levée, j'ai donc AR comme ça, là, pour m'y repérer. Faites-le aussi, hein. AR, et donc me dit 15 cm. Très bien, donc je fais tout ça, ça fait 15 cm. Et l'autre BS fait 8,8. Elles se coupent en leur milieu. Attention, euh, vous vous arrangez pour que ce ne soit pas perpendiculaire. Du coup, sur votre schéma, vous arrangez aussi pour que ce ne soit pas perpendiculaire. Ça s'appelle BS de 8,8 cm. Bon, vous réfléchissez, si ça, ça fait 15 cm, ici je suis à combien si ça, ça fait 8,8 ,8 cm, combien il faut à gauche, combien il faut à droite Premier exercice, et je précise en quelle figure, quelle figure obtient-on Pourquoi Alors, euh, je vous donne presque la réponse, là. Euh, là Qu'est-ce que vous obtenez comme figure Bon, je vous laisse trouver, on vient de le voir en leçon, hein et pourquoi Eh bien, il faut justifier à partir de ce que vous avez construit. Donc ne me parlez pas des côtés. La seule chose que vous savez c'est que ce, les diagonales, elles se coupent en leur milieu. Du coup, qu'est-ce que vous obtenez Vous allez me dire euh, A B R S est un blou blou blou bloup, bloup parce que ces diagonales blou blou blou blou bloup. Premier exercice, c'était ça. Deuxième exercice on, avec un peu de bol, vous avez trouvé le nom, c'est tout seul. Tracer un quadrilatère. Euh, ben là, je vais lui donner un nom. Je vais lui dire, euh, ah bah tiens, J-A-D-E. J-A-D-E, tel que. Et je vais parler des diagonales, forcément. Donc, la diagonale, il va y avoir JD, d tel que JD d égale 7. Euh, non, 7, vous allez avoir du mal, certains, pour prendre la moitié. Euh, ben, 7 cm du cours, voilà, 7 cm. La moitié, c'est 3,5. Donc tel que JD égale 7 cm, et l'autre diagonale, ce sera AE. Et AE égale 10,4 cm. La moitié de 10,4, c'est 5,2. Donc tel que JD égale 7 cm et AE égale 10,4 cm, Et telle que, tel que ces diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Quelle surprise Et comme tout à l'heure, quelle figure Obtient-on pourquoi Je ne dis rien, vous devez trouver la solution. Euh, je rappelle quand même, pour que vous ne vous trompiez pas dès le début, que là, donc JD, donc je, je fais, premièrement, je vais faire un schéma hein, JD égale 7 cm, je repère son milieu puisqu'il y a 10 milieux. Euh, je peux l'écrire à côté, JD égale 7 cm et AE égale 10,4. C'est donc l'autre diagonale et on me dit que les deux diagonales, celle-ci et l'autre, elles doivent être perpendiculaires et se couper en leur milieu. Bon, vous essayez quand même, je vous ai donné beaucoup de pistes. Le travail d'aujourd'hui donc de recopier la leçon, plus, puis de recopier cet exercice, faire le schéma et ensuite... Le faire en vraie grandeur, c'est-à-dire en prenant une règle et mesurer combien ça fait, etc. D'abord le schéma et ensuite je le fais avec les bonnes dimensions. Et deuxième exercice, pareil, on recopie l'exercice, on fait le schéma, on fait la figure en vraie grandeur et on répond à la question. Vous me renvoyez, enfin vous prenez une photo de tout ça à me renvoyer sur Pearl 13.